Nous avons, euh, dans l'unité, euh, découvert une nouvelle molécule euh, qui est fabriquée par l'un de ces staphylocoques dorés et qui est capable, d'une part, d'aller euh, inactiver euh, d'autres bactéries euh, sur notre corps et en même temps, de venir nous infecter et de venir euh, agresser nos cellules. Et avec l'aide d'une collaboration avec des chimistes organiciens de euh, de rennes, nous avons transformé euh, ce peptide naturel biologique fabriqué par des bactéries en des antibiotiques actifs euh, qui sont capables donc de garder cette activité contre les bactéries mais dont on a complètement enlevé l'activité de toxicité pour nos cellules. Nous avons donc testé leur activité et démontré sur des modèles de souris, d'infection de souris, par des bactéries comme les staphylococques dorés ou euh, des bactéries comme le bacille pyocyanique que ces molécules-là sont capables de euh, guérir et de faire survivre donc, les souris. Donc, au bout de 5 jours de manie, dans le lot traité, on avait 60% de survie, alors qu'il y avait plus de 80% de décès dans le lot contrôle. Et dans le modèle sous-cutané, les souris traitées avaient un un abcès qui diminue fortement en taille, ainsi que le nombre de bactéries présentes dans cet abcès est fortement diminué. Donc, fort de ce résultat, nous avons voulu euh, comprendre comment ces molécules marchaient. Nous avons réussi à montrer en fait, euh, que ces molécules sont capables de s'ancrer euh, sur la paroi bactérienne afin de faire que la paroi est euh, détruite et ainsi libérer le contenu bactérien à l'extérieur. Euh, nous devons montrer euh, dans ce qu'on appelle un essai de phase 1 euh, sur des volontaires sains si euh, ces molécules s'avèrent euh, actives et dénuées d'effets toxiques. Et ça, ça sera fait fort probablement dans le cadre du, du CHU de Rennes.